Bonjour à tous, je suis le docteur Guillaume Font. Mes excuses de ne pas être présent aujourd'hui au moment où j'enregistre cette conférence. Nous sommes le 24 septembre 2020 et le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que le président de la CME de la PHM ont demandé aux médecins de ne plus se déplacer car, comme vous le savez, nous sommes dans la zone de plus fort pic épidémique du Covid actuellement. Donc, Nous avons choisi avec les organisateurs que je remercie euh, d'avoir d'enregistrer cette vidéo, ce qui permettra aussi, je l'espère, de la diffuser euh, largement puisqu'il s'agit d'un problème de santé publique. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge de fin de vie des patients avec troubles mentaux sévères et cancers. Donc, euh, le, pourquoi euh, nous nous sommes intéressés à ce sujet C'est que nous avons lu dans les littératures une euh, étude qui avait été publiée en 2014 de nos collègues taïwanais qui retrouvait euh, à la fin de vie euh, des patients avec schizophrénie, des prises en charge pour les cancers terminaux qui différaient euh, des patients qui n'avaient pas de troubles mentaux. Et euh, notamment, donc, ils retrouvaient plus d'actes invasifs et moins de chimiothérapie et d'imagerie et donc s'interrogeait sur les différences de soins somatiques qui euh, étaient délivrés aux patients avec schizophrénie en fin de vie. D'une façon plus générale, on sait assez peu de choses sur la fin de vie des patients qui ont des troubles mentaux sévères, euh, puisque ces patients-là, souvent, on les perd de vue dans le, dans le suivi, et on n'est pas forcément informé en tant que psychiatre de la façon dont ces patients terminent leur vie et des soins qu'ils ont reçus au moment de leur décès. Il y avait également d'autres euh, études de taille plus petite, c'était moins de 250 sujets, euh, notamment aux états unis qui retrouvaient des éléments en faveur d'une moindre qualité de la prise en charge de fin de vie euh, des patients qui avaient des troubles mentaux sévères euh, avec euh, des cancers. Et là, il s'agissait de vétérans américains, donc quand même une population euh, très spécifique. Donc au vu du peu de données que nous avons, nous nous sommes posé la question euh, du devenir euh, en fin de vie des patients avec troubles mentaux sévères euh, en France et euh, nous souhaitions savoir s'ils recevaient la même prise en charge que les autres patients qu'on va dire mentalement sains dans les 30 derniers jours de la vie de leur cancer euh, en phase terminale. Donc pour ça nous avons euh, exploré la base du PMSI, une base nationale d'hospitalisation, euh, qui est donc alimentée tous les jours par les médecins qui rentrent des codes diagnostiques et c'est ce qui permet la tarification T2A en médecine chirurgie obstétrique. Et du côté de la psychiatrie, donc un registre spécifique, euh, le RIMP, qui euh, permet aux psychiatres également de saisir euh, les diagnostics. Nous avons choisi une population d'études qui était donc l'ensemble des patients qui sont décédés de cancer entre 2013 et 2016, puisque nous n'avions pas, à l'époque c'était en 2018, nous n'avions pas de données euh, plus récentes, puisqu'il faut deux ans pour que les bases soient validées. Et euh, nous avions une antériorité de la base qui remontait jusqu'à 2008, ce qui nous permettait de diagnostiquer les patients psychiatriques jusqu'en 2008. Donc les patients étaient définis par exemple pour la schizophrénie, par euh, l'ensemble des patients qui avaient reçu au moins un diagnostic de schizophrénie sur l'ensemble de la période couverte par la base, donc entre 2008 et 2016. Donc vous voyez ici les critères de sélection euh, auxquels nous avons procédé. Donc, euh, nous avions initialement une base de plus de 3 millions de patients, et parmi elles, environ 500 000 patients qui sont décédés de cancer entre 2013 et 2016. Nous avons identifié parmi ces patients ceux qui relevaient d'une indication de soins palliatifs ou de prise en charge de fin de vie, donc définie, comme vous le voyez, par la présence d'un cancer solide avec métastase ou d'une tumeur du cerveau ou d'une tumeur du foie ou une prise en charge en soins palliatifs. Et à partir de là, nous avons exclu les patients qui présentaient une démence et ceux qui présentaient d'autres troubles psychiatriques que la schizophrénie. Et donc à partir de là, nous avons extrait 2481 patients avec schizophrénie que nous avons comparé à plus de 222 000 contrôles qui n'avaient aucun diagnostic de maladie mentale. Donc le premier résultat euh, édifiant que nous avons trouvé, c'est que les patients qui ont des schizophrénies meurent en moyenne 8 ans plus tôt que les témoins. Alors ça ne nous choque plus en tant que psychiatre parce que nous savons que l'espérance de vie est réduite dans la schizophrénie. Euh, pourquoi est-ce que nous avons 8 ans alors que dans la littérature on trouve plutôt une moyenne autour de 14 ans de perte d'espérance de vie C'est parce que nous sommes dans une situation où probablement il y a déjà beaucoup de patients qui sont morts de maladies cardiovasculaires, donc nous avons un biais de survie et donc euh, nous sommes face à des patients qui ont déjà passé entre guillemets euh, le cap de l'infarctus ou euh, de l'AVC létal. Et ça, Cela peut expliquer que nous n'ayons, entre guillemets, que 8 ans de différence, ce qui reste beaucoup trop, évidemment. Nous avons retrouvé de façon non surprenante que les patients avec schizophrénie avaient plus de comor comorbidité. ça c'est très connu. Euh, en particulier, plus de cancers du thorax. Donc, euh, nous faisons l'hypothèse évidemment que c'est le tabagisme qui est responsable de cela. Nous savons qu'il y a plus de la moitié des patients avec schizophrénie qui sont fumeurs, voire très gros fumeurs de tabac. Hein. Beaucoup de patients fument plus de deux paquets par jour. Et euh, paradoxalement, nous avons trouvé moins euh, de métastases et une durée plus courte entre le diagnostic du cancer et le décès, euh, ce qui suggérait en fait que les cancers au moment du diagnostic était plus grave puisqu'il conduisait plus rapidement à la mort, ou alors cela signifie qu'il y aurait des différences de prise en charge à partir du diagnostic. Donc ne, ce n'était pas l'objectif de notre étude de répondre à cette question. Concernant le taux plus faible de métastase, euh, nous en reparlerons, notre hypothèse est que les patients ont peut-être reçu moins d'actes d'exploration d'imagerie, et nous allons voir euh, les raisons qui peuvent expliquer cela. Euh, ensuite, nous avons apparié et ajusté nos résultats pour assurer vraiment euh, de, la, que la différence euh, que nous retrouvions n'était pas liée à des facteurs confondants. Et nous avons déterminé que les patients avec schizophrénie recevaient plus de soins palliatifs et moins de soins de haute intensité, Donc, comme par exemple des chimiothérapies ou de la chirurgie. Alors, on pourrait se dire, au vu de ces résultats, que finalement, peut-être que les patients avec schizophrénie, ils reçoivent des soins de fin de vie plus adaptés, parce que les recommandations, lorsque l'on est en phase terminale du cancer, c'est d'arrêter les soins intensifs et de passer en soins palliatifs. Pourtant, quand on regarde plus en détail nos résultats, il y a plusieurs éléments qui suggèrent que ce n'est pas que les patients schizophrènes reçoivent des soins de meilleure qualité, mais plutôt euh, qu'il y a des barrières au, au fait qu'ils reçoivent les mêmes soins que les patients somatiques, puisque le problème de la fin de vie, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment la personne va mourir. Et euh, donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre les patients. Donc, euh, une première explication, euh, c'est que euh, cette différence euh, pourrait provenir euh, du souhait des patients et des familles de ne pas réanimer. Euh, on sait que les patients euh, euh, avec troubles mentaux sévères euh, font plus de documents de non-réanimation que les autres patients. Et euh, cela peut provenir aussi euh, de difficultés à offrir euh, des soins précoces aux patients atteints de schizophrénie. Euh, nous avons euh, donc retrouvé que l'âge de décès était plus précoce, donc ce qui est en faveur du fait que ce n'est pas un critère de qualité, puisque les patients meurent plus tôt, un critère de qualité des soins. Et euh, ils avaient un niveau plus élevé de comorbidité, donc ce qui suggère qu'ils sont moins bien pris en charge sur le plan de la santé. Et euh, cette fameuse durée plus courte entre le diagnostic et le décès, qui suggère aussi possiblement des différences de prise en charge, ou en tout cas de sévérité au diagnostic, ce qui veut dire dans ce cas-là qu'il y aurait un problème de dépistage du cancer, ce qui est déjà retrouvé dans la littérature. Donc, euh, nous avons souhaité euh, répliquer ce, euh, ces résultats dans un autre trouble psychiatrique sévère, qui est le trouble bipolaire de l'humeur, pour savoir si c'était des résultats qui étaient spécifiques de la schizophrénie ou non. Et nous avons trouvé chez les patients bipolaires qu'eux aussi mouraient en moyenne 5 ans plus tôt euh, que les contrôles. Donc euh, vous voyez 8 euh, ans pour les schizophrènes, 5 ans pour les bipolaires. Euh, ils présentaient eux aussi plus de comorbidités et de cancers du thorax. Donc ça ne nous surprend pas d'un point de vue clinique puisque nous savons que ces deux populations sont très proches euh, sur le plan des comorbidités et euh, en particulier du tabagisme euh, également. Et ils présentaient également moins de métastases. Euh, par contre, il n'y avait pas de différence dans les délais entre le diagnostic et le décès. Euh, on les a comparés directement aux patients avec schizophrénie, et on a retrouvé qu'ils recevaient euh, plus de chimiothérapie que les patients avec schizophrénie. Et globalement, comme les patients schizophrènes, euh, ils recevaient euh, plus de soins palliatifs et moins euh, de chimiothérapie, moins d'imagerie et moins de chirurgie. Donc, en résumé, on retrouve la même chose dans la bipolarité, sauf pour euh, la chimiothérapie. Alors, on s'est demandé s'il en était de même euh, des patients qui présentaient des troubles dépressifs récurrents. Euh, donc, c'est le diagnostic F33 de, de la classification internationale des maladies. Et euh, donc, on, comme ça, on pouvait distinguer la dépression pré-cancer et euh, de la dépression de fin de vie. Et, euh, et donc ce que l'on a trouvé, c'est que les patients qui présentaient des épisodes dépressifs récurrents mouraient eux aussi plus tôt, donc cette fois de 3 ans, comparé aux patients qui n'avaient pas de troubles psychiatriques. Et euh, de la même façon, ils recevaient plus de soins palliatifs et moins de chimiothérapie, de dialyse, de transfusion, de chirurgie et d'imagerie. Et ils étaient moins souvent admis dans une unité de soins aigus au cours de leurs 30 derniers jours de vie. Donc cela signifie que cela concerne également les patients qui ont des troubles dépressifs récurrents, même si on voit quelques petites nuances dans euh, les outcomes qui ont été étudiés. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, ces différences Puisque, euh, a priori, il y a beaucoup d'arguments qui nous laissent entendre que ce n'est pas que les patients psychiatriques reçoivent des soins de meilleure qualité en étant soins palliatifs, mais qu'il y aurait plutôt des barrières à ce qu'ils reçoivent des soins de haute intensité, comme les autres patients euh, en fin de vie. Alors la première explication c'est au niveau du soignant, le premier niveau euh, qui pourrait expliquer par exemple que les patients schizophrènes recevraient moins de chimiothérapie parce que ce traitement a une forte toxicité, qu'il nécessite des protocoles très stricts et nous savons que les patients schizophrènes ont des troubles cognitifs et des problèmes d'observance qui pourraient contre-indiquer l'administration d'une chimiothérapie. Les patients schizophrènes reçoivent aussi moins de chirurgie, peut-être parce qu'ils font plus de complications post-opératoires que vous voyez listées ici, qui sont nombreuses, et qui pourraient rendre les chirurgiens plus enclins à ne pas les opérer. Et euh, une autre question qui se pose est de savoir si le fait, que, par exemple, que les patients sont gros fumeurs dans des cancers du poumon peut aussi euh, orienter vers l'arrêt euh, des soins aigus et plus euh, vers le palliatif. C'est le sujet d'une autre étude que nous avons conduite. Euh, nous, nous avons trouvé également dans la littérature que parmi les autres facteurs qui pouvaient conduire les soignants à orienter vers le palliatif et arrêter les actes de haute intensité, c'était la fragilité émotionnelle et la difficulté à décider des patients qui ont des troubles mentaux sévères euh, qui font qu'on euh, les implique peut-être moins dans les décisions euh, concernant les soins de haute intensité et qu'on les oriente plus vers le soin palliatif. Au niveau du patient, euh, nous l'avons vu en amont, euh, il y a plus de demandes de non-réanimation. Et ça, c'est euh, transnosographique. Euh, ça concerne autant la schizophrénie la, le trouble bipolaire et la dépression. Ce qui pose d'ailleurs la question euh, de la demande d'un patient en état de dépression. Est-ce que cela peut influencer sa capacité à demander des soins de haute intensité. Évidemment, on peut imaginer que si on est dépressif, on souhaite une fin de vie plus rapide et donc une demande de soins palliatifs plutôt que de soins de haute intensité. Les patients peuvent aussi présenter, pour les patients bipolaires et schizophrènes, des troubles du comportement et se montrer parfois agressifs envers les soins avec des éléments de persécution, ce qui peut évidemment aussi compliquer de nombreux soins et orienter plus facilement vers les soins palliatifs. Enfin, il y a la dernière barrière qui est au niveau de l'institution, euh, comme euh, le fait que le, les soins palliatifs ont été conçus comme des euh, services qui sont réservés pour les patients complexes. Et parmi euh, les définitions du patient complexe, il y a les patients qui ont un manque de soutien euh, de la part de leurs proches, un isolement social, ou une absence de domicile fixe, ou une autonomie très réduite, ce qui concerne évidemment les patients psychiatriques en fin de vie, d'autant plus que ces patients peuvent se retrouver très isolés si leurs propres parents sont décédés, de nombreux patients vivant euh, chez leurs parents et n'ayant pas d'autonomie, et étant ensuite placés dans des EHPAD par exemple, et donc euh, on se retrouve avec des patients qui peuvent potentiellement avoir très peu de support, ce qui favoriserait aussi l'adressage en soins palliatifs. Donc, Nous voyons que euh, les patients qui ont des troubles mentaux sévères ont présenté donc des différences de prise en charge de fin de vie très importantes, avec une réduction de l'espérance de vie, 8 ans pour la schizophrénie, 5 ans pour la bipolarité, 3 ans pour les troubles dépressifs récurrents, euh, qu'ils sont adressés plus rapidement en soins palliatifs et ils restent plus longtemps pour des raisons qui dépendent à la fois du soignant, du patient et de l'institution. Euh, que cela pose question parce que nous retrouvons euh, moins d'actes de haute intensité, donc potentiellement malgré tout une perte de chance pour les patients euh, psychiatriques, même si au final, euh, en apparence, ils reçoivent une euh, prise en charge de meilleure qualité dans le sens où ils sont euh, en soins palliatifs à la fin de leur vie, ce qui devrait être le cas de tous les patients euh, mais donc on a vu que les barrières étaient plutôt en faveur euh, d'une euh, décision de ne pas soigner de la même façon les patients qui ont des troubles mentaux sévères. Et donc c'est pour ça que nous recommandons le développement d'une nouvelle discipline, discipline qui serait la psycho-oncologie euh, qui euh, serait constituée de, euh, de professionnels aussi bien du côté de la cancérologie que du côté de la psychiatrie qui seraient spécialisés dans ces questions-là et qui pourraient euh, prendre des décisions éclairées euh, sur les meilleurs soins à apporter euh, à ces patients. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, euh, guillaume.fonds at gmail.com. A bientôt